Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, je vous propose une petite manip que j'avais envie de faire depuis un moment, sans avoir le courage de me lancer dans les mises au point qui vont avec. Merci à Culture Sucre, dont le soutien m'a motivé à me lancer. Je vous en redis un mot à la fin de la vidéo. Pour réaliser cette petite manip, il vous faudra du sucre, idéalement blanc et en poudre, de l'eau, de quoi chauffer le tout, des récipients transparents et des pics à brochettes. Choisissez en fonction du volume total dont vous aurez besoin un récipient doseur que vous pourrez utiliser à la fois pour l'eau et le sucre. Il n'a pas besoin d'être très précis. Versez une dose d'eau dans une casserole et faites-la chauffer. Rajoutez progressivement deux bonnes doses de sucre en mélangeant pour le dissoudre entièrement. Il ne doit rester aucun grain de sucre visible dans votre liquide. Si besoin, augmentez un peu la température du mélange. Plus l'eau sera chaude, plus le sucre y sera soluble. Mais attention à ne pas faire de caramel. Mouillez vos pics à brochettes, recouvrez-les de sucre et laissez-les sécher pendant que le sirop refroidit. Dès qu'il est assez froid pour ça, remplissez-en vos récipients. Une fois vos pics à brochettes bien secs, placez-en un dans chaque récipient de sirop en vous débrouillant pour qu'il ne touche ni le bord, ni le fond. Pour finir, placez l'ensemble dans un endroit où vous pourrez l'abandonner pendant plusieurs jours, et attendez. L'objectif de cette expérience est d'obtenir des cristaux de sucre. Voici ce que j'ai récupéré au bout d'une semaine. Le résultat peut vraiment être super, mais il faudra faire preuve de patience. Des cristaux peuvent se former à la surface ou au fond des récipients. Si ça arrive et qu'ils commencent à gêner la cristallisation sur votre pic à brochette, n'hésitez pas à transvaser le liquide restant dans un nouveau récipient et à y replacer le pic. Les blocs cristallisés sont faciles à laver en les laissant tremper dans de l'eau bien chaude. Les sucres correspondent à toute une catégorie de molécules biologiques, mais celui qu'on achète en morceaux ou en poudre est toujours composé de la même molécule le saccharose, qui est purifié à partir de canne à sucre ou de betteraves sucrières, notamment grâce à une étape de cristallisation. Concrètement, quand des molécules de saccharose sont mélangées à de l'eau, elles se séparent les unes des autres. Le sucre se dissout. Mais quand le sirop ainsi obtenu refroidit ou que l'eau s'en évapore, les molécules de saccharose se fixent à nouveau les unes aux autres, en se rangeant de façon ordonnée dans l'espace, ce qui donne des cristaux de sucre. Cette cristallisation est grandement facilitée par la présence de petites impuretés sur lesquelles les molécules pourront se fixer. C'est pour créer des surfaces de ce type qu'il faut recouvrir vos pics à brochettes de sucre avant l'expérience. Y fixer des molécules de saccharose facilite la cristallisation des suivantes. Vous devriez voir des petits cristaux au bout de 2 ou 3 jours. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez mis vos pics dans un sirop trop chaud, qui a fait fondre le sucre censé aider au démarrage de la cristallisation. N'hésitez pas à les sortir du sirop, à les recouvrir à nouveau de sucre et à les remettre en place. Quand vos cristaux vous paraissent suffisamment gros, par exemple au bout d'une semaine, sortez-les du sirop et laissez-les sécher quelques dizaines de minutes avant de les observer. Voilà pour la version de base de l'expérience Si vous n'avez pas de pique à brochettes, vous pouvez aussi utiliser des cure-dents dans des petits récipients ou des ficelles à fixer sur un crayon et à lester avec un petit objet pour qu'elles descendent dans votre sirop. Vous pouvez aussi ajouter des colorants alimentaires pour obtenir des cristaux colorés. Pensez quand même à garder au moins un récipient sans colorant pour pouvoir observer la cristallisation dans un liquide bien transparent. Pour obtenir des cristaux encore plus gros, vous pouvez préparer un nouveau sirop au bout d'une dizaine de jours et y plonger vos cristaux pour une deuxième phase de croissance. Si vous avez protégé vos récipients de la poussière pendant l'expérience, vos cristaux ont l'avantage d'être comestibles. Profitez-en, ce n'est pas tous les jours qu'on peut manger une petite manip. Ceci dit, soyez raisonnable, ça reste du sucre. Personnellement, je m'en suis servi pour mon café, ça fond très bien dans une boisson chaude. Enfin, il y a au moins une autre substance capable de cristalliser dans votre cuisine. Le sel. Ça peut être intéressant de faire l'expérience en parallèle pour le sucre et le sel, et de comparer la forme des cristaux obtenus. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. C'est assez inhabituel que je sois payée pour faire une vidéo sur cette chaîne et je tiens à être complètement transparente avec vous. Culture Sucre m'a proposé de faire une petite manip sur la cristallisation du sucre que j'avais envie de réaliser de toute façon. Ils m'ont fourni de la documentation mais n'ont demandé aucune contrepartie et n'ont eu accès ni au script ni à la vidéo avant sa publication. La condition clé pour qu'une vidéo sorte sur cette chaîne et restera que personne d'autre que moi n'ait son mot à dire sur son contenu ou sur la ligne éditoriale générale. J'ai déjà refusé quelques partenariats qui me proposaient d'aborder des sujets qui auraient pu avoir leur place ici, mais qui ne m'intéressaient pas spécialement. Voilà ma position, mais cette chaîne est aussi la vôtre, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. A bientôt pour une nouvelle petite manip